On termine aujourd'hui les formules de propriétés des puissances. Je vais les démontrer. Pour vous, pas besoin de savoir les démontrer. Par contre, obligation de les apprendre. La démonstration en mathématiques est très importante. Vous en ferez plus tard dans votre scolarité. Un mathématicien français, Henri Poincaré, si, si, un mathématicien qui s'appelle Poincaré, oui, je sais, bien, il disait à ce propos, c'est la logique qui peut donner la certitude. C'est l'instrument de la démonstration. L'intuition, c'est l'instrument de l'invention. Maintenant, on va voir les puissances de puissance. autrement dit a puissance n puissance m. Combien ça va faire Donc, dans la parenthèse, on a a puissance n, c'est-à-dire a, a, a fois a fois a fois n fois. Mais toute cette parenthèse, elle est de la puissance m. Donc, cette, toute cette parenthèse est multipliée par elle-même combien de fois m fois. Donc c'est A fois A fois A, multiplié par A fois A fois a, multiplié par A fois A fois a, combien de fois M fois. Donc à la fin, on a combien de A au total On en a N dans chaque parenthèse et on a M parenthèse. Donc on a N fois M A. Donc notre formule, A puissance N puissance M, on multiplie les exposants, c'est A puissance N fois M. Un petit exemple 2 puissance 2, puissance 3. Je vous laisse mettre pause, appliquer la formule et trouver combien ça fait. Ça fait bien 2 puissance 6. Enfin, les multiplications de puissance. On a le même la même puissance, mais pour deux nombres différents. Autrement dit, a puissance n multiplié par b puissance n. On va pouvoir l'écrire comme ça. a puissance n, c'est a fois a fois n fois. Et b puissance n, c'est b fois b fois b, n fois. Rappelez-vous, la multiplication est commutative. On peut changer l'ordre, ça ne change pas le résultat. Donc, je vais mettre les, les nombres comme ça. A fois, b, fois a fois b, fois a fois b, fois a fois b, fois a fois b, je mets des coupes ab. Combien il y en a Il y en a n. Ben ça, c'est la définition de a fois b puissance n. Donc, notre formule a puissance n fois b puissance n, c'est... A fois B, on met des parenthèses parce que cette multiplication est prioritaire. Tout ça à la puissance N. Un petit exemple pour vous entraîner. 2 au cube fois 5 au cube. 2 et 5, c'est pas le même nombre. Par contre, au cube, au cube, c'est la même puissance. On peut donc multiplier 2 et 5. Vous le trouvez Bravo, ça fait bien 10 au cube. En conclusion, je vous ai résumé toutes les formules... Sur les propriétés des puissances, je vous laisse mettre pause et compléter ce que vous aviez écrit dans la précédente vidéo. Vous avez donc quatre formules à connaître et encore mieux à comprendre. Vous allez vous exercer en cours à les utiliser. Plus tard, si vous empruntez de l'argent à la banque, ça vous servira pour calculer les intérêts, l'argent que vous paierez en plus. Alors n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.